Alors je m'appelle Cécile Brenner, bah, j'ai 40 ans, Là, je suis à TSEM en école publique euh, dans une classe de tout petit-petit, donc les deux ans. Et voilà, je m'apprête à entrer dans l'Ordre des Vierges consacrées, à vivre ma consécration à la fin de la semaine. Alors l'Ordre des Vierges consacrées, c'est euh, des femmes qui donnent leur vie au Christ dans le célibat consacré, des femmes de prière avant tout. Alors, un appel du Christ lors des JMJ 2000 à Rome. Très fort, très, très beau, j'étais tout feu, tout flamme pour le Christ et puis j'avais un accompagnateur spirituel à ce moment-là qui m'a dit de me poser. Et je savais juste que je ne voulais pas être religieuse, parce que je ne voulais pas être dans une congrégation, partir loin, parce que ma paroisse et mon diocèse étaient importants pour moi. Euh, c'était un peu vital et puis j'étais euh, beaucoup avec ma famille euh, puisque j'étais soutien de famille donc voilà. Alors j'ai eu un accompagnement spirituel euh, depuis cinq ans déjà euh, avec euh, le père Xavier euh, et puis euh, parce qu'il y a cinq ans j'étais pas bien dans ma peau et je cherchais euh, bah, où je pouvais être heureuse et puis donc euh, quand j'ai découvert que l'Eucharistie et la, et la prière étaient des éléments vitaux pour moi, euh, bah après on a fait un peu plus un discernement vocationnel. Et puis euh, il y a un peu moins de trois ans, j'ai rencontré euh, Sabine, une vierge consacrée du diocèse. Et j'ai vraiment découvert que là, euh, le Seigneur m'appelait à le suivre. Ouais. Dans cette liturgie, c'est un des beaux, plus beaux rituels euh, de, de l'Église catholique. C'est-à-dire qu'il y a bah, la prostration comme pour les ordinations, puisque le rituel de, de enfin de la consécration des vierges est un mixte un peu entre une ordination et des épousailles, un mariage, puisque c'est vraiment les épousailles avec le Christ qu'on qu puisqu'on a une alliance, on fait vraiment acte d'épousailles avec le Christ. Euh, et donc il y a la prostration qui est très belle, où on invoque un peu les saints pour nous aider dans ce, dans ce cheminement. Et puis après il y a la décision de virginité, où on se met à genoux devant l'évêque et on met ses mains dans les siennes, euh, qui est un très beau geste aussi je pense, parce que voilà. euh, c'est vraiment se donner tout entière. Et puis après en fait il y a euh, la remise des insignes. Donc il y en a quatre dans la virginité consacrée. Alors il y en a trois où, euh, qui sont un peu, euh, qu'on qu met un peu plus obligatoire. Puis il y en a un qui n'est pas forcément obligatoire, qui est le voile, mais que je prendrais moi parce que voilà, c'est une continuité de mon baptême. Et, euh, et c'est aussi euh, un changement de vie radical de passer du monde profane au monde un peu sacré. Euh, et puis après il y a l'alliance qui nous est remis par l'évêque. Ensuite, il y a la liturgie des heures qui nous est remis pour prier pour le monde, pour intercéder pour le monde. Puis ensuite, il y a la lumière, le cierge, parce qu'il faut être veilleur et attendre le retour de, du Christ en gloire.